Ligue deux points que nous allons parler à DAL. Conférence de presse comme de la Nation, C'est sous rencontre que nous avons fait avec une délégation canadienne de haut niveau qui en en Haïti jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le doc document que nous avons le compromis historique à commencer par aborder le premier point, hein, qui c'est rencontre avec les délégations canadiennes de haut niveau. Nous toujours dire, nous-mêmes, au niveau de la en action, nous toujours rencontrer tout le monde, que ce soit nos là, la communauté internationale ou dans le pays, parce que nous pensons que je dis à la communauté internationale. Là, qu'il peut être malheureusement, mais au y a un rôle extrêmement important que nous jouons dans le pays Sahara. Et nous-mêmes, comme responsables, il nous nous garder au jeune de la avec nous, pour nous dire exactement les revendications populaires et qui ça que, qu que le pays qui ça que le pays qui a, lui même là à nous Et nous te dirons que nous mémoire, et également, en blanc sous question de assistance que nous avons parlé. Nous remettons de façon à ce qu'on soit au courant exactement de qui ça nous mêmes nous pour nous pays. Premier point, alors délégation canadienne ça a. Il y a environ cinq personnes qui étaient là-dedans. Plus ambassadeur canadien qui en Haïti. Il y a M. Daniel Jean, qui chef de délégation, qui se représentant. Vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y M. Ulrich Shannon, qui est directeur général du programme Stabilisation et Opération de Paix au niveau, au niveau mondial. Il y a général Éric Lafouret, qui est directeur général d'opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général euh, régional concernant la gendarmerie du Canada. Il y a M. Mathieu Kimel qui est directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial, également pour le Canada, et dernier ambassadeur canadien en Haïti, qui lui-même est présent dans le rencontre Premier point que nous avons abordé, que nous avons abordé, de nous, c'est la question sécurité. On aime toujours parler de la question de sécurité, et expliqué pour qui ça que nous devons parler de l'intervention, pour qui ça nous parle d'intervention, pour qui ça c'est assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes Décision que moi-même comme politique, moi je dois prendre ces décisions qui va permettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà une ouais, intervention qui était faite avant eux. Nous avons en 94, nous obligés à gérer tout ce qui est passé mal dans l'intervention. qui fait que si nous prenons une décision, ce sont des qui vous font que l'autre génération n'est pas dans le même problème. Et c'est peut-être ça que nous disons, qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces d'armée d'Haïti. Comment pour l'assistance, nous manifester, nous avons dans les détails. Nous avons parler de détails, nous avons le général, la forêt on dire mais qui sait exactement que nous avons Premièrement, ce que le Canada fait pour nous, premier assistant, c'est porter ce matériel pour nous dans les avions l'armée le canadienne, Parce que nous connaissons, c'est subvention de transport pour nous, mais nous avons trois blindés et Les blindés, ça a obligé de faire du travail là-dedans. C'est qu'on y a eu bon. Mais après quelques jours, nous avons obligé de faire un travail là-dedans. Donc, nous avons dit que nous avons le matériel pour nous, il reste 15 blindés, et pour nous, tout, tout fini. Puisque le Canada a gagné le qui est blindé, il y a une euh, protection de euh, radiateur, tout ça qui Nous pensons que si nous avons porté le premier matériel, avec les fusil d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous. Non position, que l'unité tactique anticorio, que le directeur général l'a formé, que vous avez matériels matériel pour commencer à avancer et commencer à planifier les pensions. Donc, c'est pour les bagage que je vous dit. Vous conscient de ça, quoique que ne soyez pas privé ce n'est pas l'État canadien. Mais je vais aller là, vous obligé de mettre des bouchons pour que nous jouions restent et restent reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que, avec l'occupation de la zone métropolitaine, du Vietnam, eh bien, l'unité tactique anti gang noir, les gains ont un effectif qui va suffire. Et que, eux même, au niveau de la force Lamio et de ils ont gagné des unités qui ont complémenter pour que nous avons une force conjointe avec Haïti, qui eux même fait opération plusieurs côtés avant mais toujours avec l'UTAD, une idée anti-gang que nous formions. Qui y accompagnement, et le ça moins pensé que l'opération est en fait, avec leadership police moi, mais avec l'accompagnement accompagnement qui permet que nous déployions trois ou quatre côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit ratifiable, que ce soit avec bouquets, que ce soit payé. Que ce soit la boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique, tactique mieux, il y ait une capacité pour que désormais, il y réponde à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que son sont qui sont puisque il y a une expertise là et en même temps, sur le terrain, unité tactique nous apprend expertise. Là. Ça c'est troisième point. Quatrième point, par l'armée a les tout. Et l'armée a, font toujours en appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait un appui à la police, il faut l'équiper. unité tactique pratique de la fille fait opération, il faut les unités en lourd de, de l'armée qui a aidé en cas que a un problème. Donc si ce général était un homme qui l'a lui-même, il voulait vraiment assister, eh bien, nous a dit Haïti, il faut que l'unité il faut former pendant que l'unité tactique l'activité est Et puisque nous avons environ 1 200 officiers et soldats qui soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi, effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en place pour aider la police là, le que vous voulez. Et le ça, a institution par à a pas arriver justement, fait travail là après un temps, et après, que y a une responsabilité ou, au niveau technique. Et dernier point que nous soulever à sur la question humanitaire, immédiatement que justement zone zéro libérée, c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires, de religieuses, qui ont même fait distribution dans la zone. Il ne faut pas rentrer dans ce qui a été passé autrefois pour qu'ils quittez la distribution à des anciens chefs de gang qui ont même viennent encore prendre force dans la zone. Vous ça déjà passé à... Organisation brésilienne, la LIO, lui-même a promouvoir ça. Et ça a pas nous. Donc, le Sahara, il faut aussi que la question humanitaire, c'est le peuple qui joint, ce n'est pas justement le bandit la l'adjoint. Il fait que dans la situation ça nous avons cinq points la question des matériels, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds. Pour les forces armées haïtiennes Et la question humanitaire, j'ai fait distribution et est intervenu dans ce côté qui des problème pour que ce n'est pas encore vous voit, même j'ai c'est une expérience dans le passé. Et le Sahara, l'unité Sahara, qui a aidé l'unité de la police-là, une fois que le travail est fini, il n'y a, a pas besoin d'aider, car des espèces en formation d'unité, mais le ça. A, Assistance là est limitée dans le temps pour qu que nous avançons. Nous avons dit, nous avons parlé technique. Mais cependant, ce tout ça avant le fait, il faut que nous ayons la gouvernance. Parce que si on une assistance qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée. Et bon, qu'on connaît ça qui a passé. Le gouvernement, ça a passé. Dans la tête, c'est renforcer ou renforcer. Ah oui, il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que, même ne même pas venir assister pour consolider le gouvernement. Il peut venir assister pour aider les haïtien contre le problème, il il y problème. est là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est pour être ça que nous te nous-mêmes mon dépassement que nous faisons nous-mêmes qu qui est toujours dans l'opposition qui est nous dit dépassement qu que nous faisons pour nous faire appel à un compromis ISO. Et compromis ça, c'est compromis côté que, faut nous parler à la société. Parce que dans le chaque monde a une proposition qui a fait. Et proposition aussi de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions ne Et en fait, il n'y a pas la solution ici. Nous lançons un appel à ce compromis ISO. Le compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes peine, avec le secteur politique. oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui souci soucie Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique-là, eh bien, nous parler, nous pensons que nous parlons pour Non, nous avons pas promis ça, faut tout le secteur sous table. Il faut secteur politique, nous, que nous commençons par l'appel, dans ce qu'il là. Il faut nous parler avec le syndicat, avec le syndicat. Il faut nous parler avec le secteur privé. Il faut nous parler avec l'université. Il faut nous parler également avec le secteur de base, mais il faut nous parler avec tout le monde qui va petit des moyens d'être agriculteurs, businessman, qui n'ont pas de problème. Malheureusement, il y a un peu de politique là. Il n'y a pas de poules dans le pays. Il y a des palais. Il n'y a, a pas de douleur avec le business. Il oui. n'y a pas de douleur dans le monde. Et c'est pour être ça politique là seulement pour aller. Il faut parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux qui ont bloqué, c'est eux qui ont des problèmes. Il faut un mot pour dire tout. Et moi, je pense que, je pense que ça, il n'y a pas de trop long. Il que la société a dégager justement la solution. Ça. Et nous-mêmes, Haïti en action, nous dit, nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée, depuis les majoritaire, nous allons combattre. La position est toujours claire, nous allons en arrière. En arrière. Il gouvernement va le mouvement Ariel est joué. Parce que Ariel va c'est la position de l'art. Mais si vous en position majoritaire qui soutient que toute société a d'accord avec elle, on ne doit pas suivre, il ne doit pas nous réellement. Il doit arrêter la position, même pas pour Parce que je dis à la société à tout, si je veux nos solutions, il faut l'avancer. il y a plus de monde qui vivait dans le pays qui a en situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça nous dit tout le secteur que nous allons rêver pour nous parler. Mais il faut répondre, pas il faut prendre sur sa vidéo, il faut venir pour attendre, pour que vous dégagez la position. Et la position, les positions majoritaires, pas au peuple blanc qui dit que ce n'est pas la solution haïtienne aucun blanc qui Et moi-même, moi-même, quelle que soit ma position, dès que mon position majoritaire n'a soubête, parce que c'est la démocratie. C'est pas l'élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler, pour nous qu'à arriver, à parler avec tout le monde. ce ça, là moi, je pense que depuis notre jour, au niveau politique, n'a pas la politique, nous parler avec des responsables d'université, aller avec syndicats le plus rapidement possible pas les temps avec les groupements de métiers, les coopératives avec les organisations de défense des droits humains le secteur privé pour que vos solutions majoritaires sortent les solutions ça la pour où nous y voici la solution haïtienne donc demandez à tous les acteurs font sacrifice font dépassement pour ce qu'on vous historique pour que nous arrivions non en solution haïtienne côté nous pas faire interférence Tendez, tente nous ça n'a pas dit garder ça n'a pas quitter nous grand responsabilité mais n'a besoin d'assistance là qui vont aider la sortie assistance technique là nous devons pas. assistance économique là pour puisque le a à n'importe qui notre gouvernement là va garder question de quand c'est pour être ça nous dit si nous avons possibilités de solution a besoin d'assistance pour que nous puissions sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui fait côté pour nous, dans l'intervention en 2014, qui aide nous à rester dans l'assistance. Nous parlons de ça. Il faut que si nous avons un aujourd'hui dans 25 ans, nous pas pour nous commencer dans ça. Bon. Et c'est pour être ça, nous t'égardons. Délégation, je ne pas vous je ne pas vous comprendre. Écoutez que vous-même... C'est dans l'exemple de oui, nous espérons qu'il va continuer à sur la nous continuons à aller à tout le monde pour que nous puissions une solution ici. Voilà en ce que je vais présenter comme point à profiter de dire.